Ô oh, toi dont les bienfaits ne tarissent jamais ô oh Dieu de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 Alors on disait parmi les nations, l'éternel a fait pour eux de grandes choses. L'éternel a fait pour nous de grandes choses, nous sommes dans la joie. L Éternel ramène nos captifs comme des ruisseaux dans le midi. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chants d'allégresse. Celui qui marche en pleurant quand il porte la sémence revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Dieu, tu es ma force, ma consolation, une âme devant mes pas, la voix a fait de Vers toi que nos cœurs, mon béni, mes personnes, oh dieu s'ils sont encore ouverts, comme dans la parole nous l'entendons Seigneur, je lève les yeux vers le montagne, d'où est-ce que nous viendra le secours Le secours ne peut nous venir que de toi, parce que tu es un secours au temps de la détresse, mon Père. Nos yeux sont fixés sur toi, mon Sauveur, te suppliant et implorant aussi ta grâce, mon bénéfice Père, Dieu, pour que nous puissions être conformes à ta volonté à toi. Nous voulons te plaire en toutes circonstances, mon bénéfice Père, saint Dieu, et aussi agir selon ta pleine volonté à toi. Seigneur, tu es notre Dieu, tu es notre roi, tu es notre bien, tu es notre consolateur, mon bien-aimé Père, notre médecin, Seigneur. Oh Dieu du ciel, Dieu de la terre, toi qui donnes la vie, Seigneur souviens-toi de chacun de nous encore en cette matinée, mon bien et mes Père, au Dieu de ce peuple qui en cet endroit s'est rassemblé et des différents endroits aussi, mon Sauveur, et qui en ces lieux t'a loué de tout son cœur, mon bien et mes Père. Nous t'aimons parce que tu es le Dieu qui nous conduit. Merci pour les dons que tu as versé, déversés, mon bénémoine mes pères, au Dieu. Merci encore pour la joie et la grâce que tu as encore déversés, encore dans nos cœurs, mon bébé de mes pères, de pouvoir réellement chanter les chants de Sion pour ta gloire à toi avec un cœur à bien mon Seigneur, parce que tu le mérites, mon roi. Tu es le Dieu qui a fait de merveilles pour nos pères. C'est vrai, nous sommes heureux de pouvoir réellement t'avoir parce que tu nous as délivrés de tous nos tourments, mon bénémoine, mes pères, sans Dieu. Nous as guéri de nos maladies, mon bébé de mes pères, de Sang. Tu as aussi rempli encore ton esprit chacun bien aimé, Père Dieu de ceux-là qui ont les désirs de te remplir par toi Père. Aujourd'hui encore, tu continues à pouvoir agir mon roi. Aujourd'hui, on continue à pouvoir parler encore, bien aimé, Père Saint-Dieu. Nous sommes en ces lieux pour te dire merci Seigneur. Merci réellement pour la victoire acquise, mon bien aimé, Père Dieu. Nous en sommes tellement de bénéficiaires, mon roi. Louange et honneur à toi pour ta bonté, Père. Merci pour mon précieux frère Christian sauva qui soit béni, qu'il soit aussi fortifié, Père. Les enfants qui ont chanté à ce moment-ci, aimé, Père Dieu. Les frères et sœurs, chaque frère et chaque sœur, aux instruments, aux techniques, pas Dieu, partout, dans les travails, même le parking, mon bébé, pâtiment, Oh, je te remercie pour chaque bénémoine, frère et sœur, mon sauveur. Tu es réellement le Dieu que nous aimons, mon Père, que nous entendons aussi, Père. Avec autant d'amour et d'empressement aussi, mon bénémoine, Père Saint-Dieu. Oh, agis encore parmi nous encore, mon bénémoine, Père mon Dieu, parce que nous voulons te rendre qui tu soit agréable, mon sauveur. Pardonne nos péchés, pardonne nos manquements, pardonne nos fautes, mon bénémoine, Père Tibisson. Lave et cure encore nos cœurs et nos pensées. Quand tu le veux, Père son dieu et prends le contrôle de chaque esprit et chaque âme encore ce matin, car nous avons ainsi prié, père, en pensant aussi à nos frères et sœurs, ils sont au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que notre Dieu soit béni. Vous pouvez vous asseoir. C'est comme le cantique de dit :« Contemplez mon Dieu sur son trône. » Nous voulons avoir nos yeux fixés sur lui encore ce matin, afin que. Nous puissions trouver grâce pour qu'il agisse encore dans notre vie. C'est dans nous voulons ce que chaque jour nous puissions davantage grandir dans les domaines spirituels et que lui puisse davantage aussi nous remplir de son esprit, afin que nous puissions être réellement conformes à, à sa volonté parfaite. Comme il a dit à, à la femme au puits, dit Cécile la Samaritaine, que. L'heure vient et il est déjà venu, où les vrais adorateurs adoreront donc Dieu en esprit et en vérité. Il faut que, car Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent donc en esprit. Nous remercions notre Dieu de ce qu'il ne nous a pas laissé dans les ténèbres. Il a vraiment envoyé sa lumière pour que ceux qui sont de la lumière puissent venir à la lumière afin de pouvoir... Marchez donc à la lumière comme il est donc écrit, lève-toi donc, sois éclairé, car ta lumière arrive. Nous voulons prendre conscience effectivement de ce que le Seigneur, notre Dieu, a eu à pouvoir faire pour nous et qu'il est en train de faire aussi à nous et aussi. L'objectif de notre Dieu pour tous ces actes qu'il pose effectivement dans la vie de tout un chacun de nous et pour que nous puissions apprendre au travers de ce chemin par lequel il nous fait réellement passer. Comme je le disais aussi à ma sœur Christiane ce matin dans mon bureau, le Seigneur nous a accordé cette grâce de pouvoir avoir sa parole comme dans les Romains. Nous lisons, dit que... Toutes choses concourent pour le bien de ceux qui aiment Dieu et que nous comprenons bien quand on dit toutes choses, c'est vraiment toutes choses. Il y en a des choses qui ne vont pas nous plaire, mais quand on dit toutes choses, c'est toutes choses. Et ce à par quoi, si on est vraiment un chrétien, c'est-à-dire un fils de Dieu, une fille de Dieu, par quoi nous passons, il arrive parfois. On se pose des questions, qu'on murmure un tout petit peu d'une certaine manière ou d'une autre. Mais nous devons apprendre qu'effectivement, qu avec Dieu, on se pose pas de questions. Avec Dieu, on accepte effectivement... Et surtout, quand nous avons compris, en réalité, ce que nous, nous sommes pour ce Dieu, effectivement, et ce que ce Dieu réellement aussi attend de nous. Alors, nous ne marchons pas comme le veut le monde, effectivement. Nous ne marchons pas comme, effectivement, aussi, nos sentiments, nos émotions nous poussent, effectivement, à pouvoir marcher. Mais nous marchons comme les scènes écritures les disent, effectivement, que ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec avec ses passions donc, et aussi ses désirs. Alors nous, nous comprenons qu'effectivement que, comme l'apôtre Paul pouvait le dire, mais ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit donc à moi. Alors nous, nous avons donc en ce moment-là une position à laquelle nous devons aussi prendre, et cela dans tous les domaines effectivement de notre vie, parce que nous avons ouvert la porte à notre Seigneur Jésus-Christ, pas seulement une petite porte qui fait que quand il rentre, il y a encore une porte, mais nous avons ouvert la grande porte, en fait. Oui, pour que le roi des gloires puisse entrer. C'est comme ça que nous chantons « Laisse entrer la gloire et, ». Et je crois que c'est quelque chose qui est important pour nous, que nous comprenons qu'effectivement, que ce que le Seigneur veut, c'est ce que nous puissions être totalement à lui. Et que effectivement que... C'est pour ça que l'Écriture nous fait part que ceux qui reçurent donc de bon cœur sa parole, ils furent donc baptisés, Et comme le Seigneur nous l'a dit aussi lui-même en répétant, en répondant à la question, en disant Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. C'est là aussi un point sur lequel nous oublions beaucoup. C'est pour ça que nous devons comprendre que jamais Dieu ne peut parler à, à des incrédules. En fait, Dieu parle. Aux croyants, C'est la chose que nous devons arriver à pouvoir comprendre et, et il s'adresse effectivement à, à son peuple comme dans psaumes 50, il dit rassemblez-moi mes fidèles qui ont donc fait effectivement alliance avec moi par les sacrifices et je parlerai. Donc, il parlerait effectivement. C'est comme ça qu'il a fait sortir son peuple de l'Égypte, pour pouvoir lui, lui parler effectivement. Donc, nous comprenons que le Seigneur s'adresse à ceux, comme l'Écriture le dit aussi, à ceux qui l'ont vraiment reçu. Et, et nous croyons aussi, comme la Bible l'a dit aussi, que à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir donc enfants de Dieu. Nous remercions notre Dieu de ce qu'il a fait de nous, cela, pour que nous puissions lui être agréables à 100%. C'est pour ça que nous comprenons que par ce qu'il a fait, effectivement, par cette nouvelle naissance, Dieu a voulu maintenant venir tabernacler véritablement en nous et prendre possession. C'est pour ça qu'on dit qu'ils furent remplis, donc, remplis du Saint-Esprit. Pas à moitié, mais remplis du Saint-Esprit. De telle sorte qu'effectivement que le Seigneur, notre Dieu, a pris place totalement et entièrement dans le croyant. C'est ça le grand problème que nous avons. Si le Seigneur a pris réellement, totalement place dans le croyant, parce que ça veut dire qu'effectivement que je ne forme plus de projet comme je le pense, et je suis maintenant sous la conduite de quelqu'un qui, lui, maintenant peut me dire ce que je dois faire et de quelle manière. Parce que je me suis donc totalement abandonné à lui. L'Écriture nous dit que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont effectivement fils de Dieu. C'est cette conduite effectivement qui témoigne que maintenant je ne fais plus moi ce que je veux faire, même si j'ai beaucoup d'envie. Mais je ne suis plus celui qui contrôle effectivement ma propre vie. J'ai donné cette vie à quelqu'un en échange de quelque chose, c'est-à-dire de sa vie à lui. Alors je ne peux plus me permettre de pouvoir vivre. C'est là la partie la plus difficile pour celui qui s'est dit croyant. Et c'est cela, les combats, effectivement, aussi, parce que, comme l'Écriture le dit, effectivement, je pense, dans les Romains, au chapitre 8, il dit qu'il n'y a plus, maintenant, aucune condamnation pour ceux qui sont, donc, en hein, Jésus-Christ, notre Seigneur. Et puis, le verset ne, ne s'arrête pas là, et continue, en disant qu'effectivement, que ceux qui ne marchent... Écoutez bien, je crois sur Romains, au chapitre 8... Juste là, je cite effectivement, puis nous lisons réellement aussi. Romain au chapitre 8, je pense que c'est le verset 1. Je suppose qu'ici, ça continue. Peut-être qu'il dans les autres. Je ne sais pas bien. Romain, au chapitre 8. Oui, c'est cela, oui. Voilà, c'est cela, oui. Je dis ça. Romain, chapitre 8. Le verset 1. Voilà. Il dit, et il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. N'est-ce pas Et là, on a mis un point. Mais il y a les versets qui continuent. Je pense que, bon, on va à peu près dans votre version, ici, où vous avez, dans la mienne, et c'est arrêté là, mais, normalement, les versets continuent encore, avant que nous arrivions au verset qui est en dessous. Alors, je vais voir, peut-être, dans chez vous, comment il dit. Voilà. C'est cela dans la version que vous avez. On continue en disant il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et puis continue qui marche non selon la chair, mais selon l'esprit, parce que nous savons comme l'Écriture l'a dit que la chair a ses désirs qui sont donc contraires à ceux donc de l'esprit. Et c'est le combat que, que nous avons, effectivement, dans notre marche de, de tous les jours, effectivement. Vous savez que l'apôtre Paul est dit que j'ai été crucifié avec Christ, donc, il euh, a crucifié ma chair, effectivement, ainsi de suite. Donc, nous comprenons que nous, nous avons encore ce qu'on appelle notre façon de pouvoir voir les désirs que nous avons, les projets que nous avons, effectivement, toujours en, en tant que qu'humains, dans la façon d'être humain. Mais... Le Seigneur que nous avons choisi, c'était pour que nous passions de l'humain au divin. C'est écrit dans 2 Pierre au chapitre 1. Contribuer. Et c'est quelque chose de très important pour nous, c'est-à-dire que nous passons de ce côté charnel pour être dans le côté spirituel. Et nous continuons à pouvoir et agir effectivement comme les hommes spirituels. C'est-à-dire que nous sommes dans une dimension tout à fait autre spirituellement. Dieu est bon, notre Seigneur est vraiment merveilleux. Mon frère et ma soeur, <coughs> aussi longtemps que la chair aura toujours les déçus, tu ne pourras pas aller quelque part. Parce que c'est ce que vous nourrissez davantage qui prend les déçus. Sur vous, en fait. Et ça, c'est quelque chose qui est important et dont on doit être conscient aussi dans notre marche et dans notre vie. C'est pour ça que nous disions tout à l'heure, comme disions cest que, oui, parfois, à certains moments, on se pose des questions, on se plaint à cause de ces preuves qu'on a tout autour, effectivement, des situations, quand on le regarde, c'est difficile, effectivement, mais nous oublions quelque chose. Notre précieux frère ici, euh, vous a rendu son témoignage, effectivement, et, et, et comment il a pleuré quand il a eu simplement à pouvoir penser. Chose que nous ne pensons pas, en fait. C'est que quelqu'un, pas n'importe qui, qui n'avait même rien à voir dans cela, effectivement, mais qui était dans sa gloire, effectivement, il est descendu, il est devenu un homme. Parce que toi et moi, nous avons péché. Si Christ notre Seigneur a été défiguré, oui, vous savez, avec une couronne d'épines, effectivement, avec le dos lacéré, comme vous l'avez vu aussi dans les Sainte-Écriture, avec cette pointe-là, effectivement, ce n'est pas pour ses péchés. Non, ce n'est pas parce qu'il a péché, mais ce sont mes péchés qui l'ont défiguré. Et c'est cela, en fait. Parce que quand on arrive à pouvoir penser à un certain moment, on comprend effectivement <rire> quand il a dit que tu aimeras l'éternel tendu de tout ton cœur. Parce que si lui, il n'avait pas eu aussi cet amour, il n'aurait jamais fait ce qu'il a fait aussi pour toi et pour moi. Nous n'allons pas au marché, mon frère et ma soeur. Nous n'allons pas effectivement aussi dans dans un lieu que vous, vous avez eu à pouvoir euh, vouloir que en fait qu'elle soit faite comme cela, nous, avons, nous allons dans un lieu que Dieu lui-même a voulu que son peuple puisse y aller. Oui, et puis nous devons comprendre aussi une chose qui est très importante, ça c'est quand même nécessaire, nous avons un privilège extraordinaire de ce que Dieu du ciel, il nous a accordé la grâce à nous de comprendre que la mort viendra. Et vous pouvez vous asseoir, vous pouvez faire tous vos projets, ce que les gens du monde n'ont pas conscience en fait. Ce qui sont le monde, effectivement, ils pensent effectivement qu'ils ne mourront jamais. Tout en sachant que la mort est là. Mais comme nous l'avons entendu, ils pensent que la mort, c'est pour le voisin. Mais toi et moi, nous savons qu'effectivement, qu un jour, ça viendra. Mais avant que ce jour vienne, je veux me préparer. Et que je suis conscient qu'il y a un endroit. Et c'est cet endroit-là que je vise effectivement. C'est-à-dire que nous avons pris à, à la conscience, effectivement, que, oui, c'est sûr et certain que ce que Dieu a eu à pouvoir dire, peu importe parce que les gens du monde ne le croient pas, c'est pour ça qu'ils font des programmes pour vivre longtemps, même pour vivre éternellement, en s'échangeant avec des choses comme ceci. Mais toi et moi, nous savons qu'il a dit que tu as été tiré de la poussière. Peu importe ce que tu peux faire, tu retourneras à la poussière donc quand même qu'un jour, il y a un départ qui va se faire. Et alors, si on sait qu'il y a un départ qui doit se faire, la question est de pouvoir savoir où est-ce que j'irai. Parce que on prend beaucoup trop plaisir en soi-même. Et on ne pense pas effectivement que c'est à cause de toi-même que l'amour est venu. Donc, tous ces passions, tous ces désirs, effectivement, qui sont venus, effectivement, dans la personne. Je veux que vous compreniez cela, nous lire dans des enseignes écritures, mais je veux d'abord que vous puissiez être attentifs. c'est très important. Parce que vous désirez que le Seigneur agisse dans votre vie. Dieu ne peut pas... Pourra... J'ai toujours eu à pouvoir le dire ici, le Seigneur n'est pas un éboueur. Il ne vient pas ramasser les saletés, ni il ne vient pas pour faire ta volonté à toi, pour que tu lui imposes ton rythme de comment tu veux que Dieu fasse avec toi, comment tu veux que les choses soient faites effectivement pour toi en rapport avec Dieu. Dieu n'est pas comme cela. Il s'agit de nous en fait de pouvoir nous plier à la volonté de Dieu en réalité. Et ça c'est quelque chose de très important. Donc nous comprenons que si réellement nous nous sommes donnés à lui, alors il devient le chef. Et je crois que nous le chantons dans un écran. Notre chef est maître, c'est les rois des rois pour t'enfermer sa bannière. N'est-ce pas Est-ce qu'il est ton chef Amen. Amen. Amen. <rire> bon, Vous comprenez quand on parle de chef Eh bien ça, nous comprenons aussi dans Ephésia. Je crois que c'est Ephésiens au, au, au chapitre 5, je pense que c'est cela, hein. juste, juste cela pour que nous puissions bien saisir ce, ce genre de choses. Oui voilà, c'est cela. Hein. Ephésiens au chapitre 5, et verset 22, il nous dit, « Donc, femmes, donc, soyez donc, je pense à cela chez vous aussi, Donc soyez soumises donc à vos maris comme au Seigneur. » Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'église, qui est son corps, dont il est donc le sauveur. » Quand on dit que Christ notre Seigneur, il est le chef de l'église, et ça veut dire quoi en réalité Quand on parle de lui en tant que chef. Vous comprenez en fait Alors ce que nous comprenons, c'est que quand on dit qu'il est le chef, dit. donc comme Christ notre Seigneur, effectivement, il est le chef de l'église qui est dans son corps, ça veut dire que nous avons compris que nous, nous sommes le corps. Et si lui est le chef, ça veut dire qu'il est la tête. Alors, vous comprenez très bien, mon frère et ma soeur, que le corps est, est, est, est automatiquement soumis à la tête. Parce que c'est la tête qui contrôle tout. Les mouvements que nous avons, hein, quand la tête pense, les pieds continuent à pouvoir. Fommer. Donc, il n'y a rien que le corps peut faire sans que la tête l'ait ordonné. Est-ce que vous comprenez, mon frère et ma soeur C'est là aussi qui va aussi profondément aussi en rapport avec la femme et son mari. Votre attention, s'il vous plaît, pour l'amour de Dieu. Ta ta ta. Donc, on nous dit qu'effectivement, vous pouvez ne pas faire attention, c'est votre droit. Je parle simplement à ceux qui sont, ils peuvent prêter attention. Donc, c'est pour ça qu'on nous dit qu'effectivement, que femmes soyez soumises à vos maris. Comme au Seigneur. Ah, nous comprenons que le Seigneur, il est à la tête. Si la tête ne dit rien, le corps ne bouge pas. Et le corps ne discute jamais avec la tête. Vous le voyez comment il est? Il ne peut pas discuter parce que il n'y a que la tête qui a la bouche pour parler, monsieur. Alléluia! C'est nécessaire important que nous comprenions les choses, mon frère. Il n'y a personne qui peut donner conseil au Seigneur. Et pour ça, j'ai toujours dit, frère, quand nous sommes dans la maison du Seigneur, prenons une bonne attitude. Que tu murmures, que ça te plaise pas, on n'a pas à te supplier pour rester. Non, mon frère, ma soeur. Vous savez, dans les cieux et sur la terre, il n'y a aucune puissance aucune autorité qui peut faire en sorte que ce que Dieu décide ne puisse pas arriver. Vous pouvez avoir une attitude d'étonnement. Tout ce que vous faites ne pourra jamais changer la volonté de Dieu. Il dit et la chose qui va faire obstacle, mon frère. Quand il le redonne, elle doit bien sûr, monsieur. Alors, j'aime, David qui disait, qu'est-ce que c'est que l'homme? Quand je contemple les cieux, ou vois cette main, la lumière de toi que tu as créé. Seigneur, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que l'homme? Alléluia! Il dit, dans les cieux, les archanges de louent et t'adorent. Tu dis un mot, la chose est faite. Quand tu parles, apparaît. Tu es Dieu qui peut changer les temps, l'histoire, les cours des choses. Alléluia Gloire au Seigneur, mon frère et ma soeur. Alors, qui suis-je, moi n'est que la grâce de notre Dieu. Alors que nous saisissions cette grâce comme grâce. Ah, en nous soumettant pleinement à celui qui nous a fait donc euh, grâce. Dieu a fait la promesse de pouvoir dire je restaurerai. C'est-à-dire que il va rétablir, Parce que s'il a dit c'est qu'effectivement que, que tu le veuilles ou pas que tu le croies ou pas, nous aimons notre Dieu. Il va pas tenir compte de tes désirs ou de ta pensée ou de ce que tu voudrais. Non non non non non non. Puisqu'il a dit que je veux restaurer, c'est parce qu'il savait qu'il fallait qu'il restaure. Alors puisqu'il a dit que je veux restaurer, eh ben il va restaurer. Qu'est-ce qu'il va restaurer? Il a dit mais c'est que yé yé les gazil les, les, les, azils, les Vous comprenez cela? Oui. Gloire à dieu oui il dit je veux restituer cela gloire au seigneur le respect pour la parole l'amour pour la parole la foi en la parole gloire à dieu ce qui était au commencement alléluia il va restaurer mon frère. il y aura de vrais croyants il y aura de vraies épouses gloire au seigneur alléluia oui monsieur oui, madame, il a dit cela. Il a dit cela. Et il dit à Jérémie Qu'est-ce que tu vois, Jérémie Il lui dit Je vois une branche dans mon Dieu. Il dit Tu as bien vu, parce que moi, l'éternel, je veille sur ma parole. Oui, nous, nous comprenons que nous, nous avons cette grâce de vivre dans, dans un moment tout à fait particulier que probablement le monde ne peut pas voir puisqu'il dit que le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez. Il ne s'est jamais trompé quand il dit une chose. Il a toujours tenu sa promesse. Parce que, comme il a dit... Notre Jésus est toujours présent. Le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et ce que nous aimons, c'est que quand il ne dit pas les choses pour dire, mais lorsqu'il dit, il sait ce qu'il dit. Il a dit Voici, je suis avec vous. Pas seulement maintenant. Et puis demain, je serai absent. Non, non, non, non, non messieurs. non. Et puis bon, il dit, bon, j'ai travaillé beaucoup, je vais me reposer. Non, non, non, non, non. non. Jusqu'aujourd'hui. Oh frère, il est monté. Il est assis à droite de Dieu. Ce qu'il fait, il intercède. Oh frère, qui peut donc te ravir de la main de ces Jésus Il qui les ravira C'est pour ça, tous les démons, Satan, il peut faire tout ce qu'il veut. Mais il ne pourra jamais réussir. Parce que Christ notre Seigneur a vaincu. Amen. La chose que nous devons comprendre, et c'est si que nous sommes plus que vainqueurs, parce que lui, il nous a aimés. Qui a connu donc la pensée du Seigneur pour l'instruire Personne avant même que les étoiles ne soient étoiles et que même l'espace ou l'étendue ne soient étendue, de soi est il a dit à Job qui disait oui c'est si qui se plaignait aussi Dans Job en 36 il dit mais où étais-tu quand je fondais la terre Il dit, ah, voilà, je ne sais même pas, j'ai tourné les yeux sur une femme. Il dit, mais tout ça, c'est toi qui l'as fait. Qui peut contrôler l'être humain, n'est-ce pas moi Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Mon frère et ma soeur, tout n'est que la grâce divine des dieux. C'est pour ça qu'il lui dit, mais je t'interrogerai. Puisque tu as voulu parler, moi j'ai, moi j'ai, moi j'ai, moi j'ai, je t'interrogerai. Et toi maintenant, Job, inscris-moi. Où étais-tu Quand je fondais la terre, dis-moi où tu étais. Job n'avait même pas un mot à moi répliqué. Il dit, mais je ne t'ai pas même des créatures que moi j'ai créées. Il lui a montré tout effectivement. Et à la fin, c'est ce que Job a dit. Je parlais des choses qui me dépassaient. Seigneur, maintenant mon œil t'a vu. Et maintenant je me repars. je te demande pardon, toi enseigne-moi. C'est ce que nous devons arriver à pouvoir comprendre. Frères et sœurs, nous désirons que nous ayons la victoire dans tel domaine, dans tel domaine, dans tel domaine. C'est ce que vous désirez. Mais vous savez que Dieu vous a donné la victoire. Il ne faut jamais oublier ceci, frères et sœurs. Je l'ai toujours répété, je le répéterai toujours, ce que le problème ne sera jamais de Dieu. Parce que Dieu, notre Seigneur, il t'a tout donné. Il a même dit en disant que tout ce que vous demanderez en priant, Croyez donc que vous l'avez reçu et qu'est-ce qui va se passer Et vous le verrez, je suis sûr et certain. Les questions que vous avez, les problèmes que vous avez, foyer, travail, tout et tout cela, peu importe, et, et, les degrés de cela, mon frère et ma soeur. <rire> la solution et la réponse à toutes vos questions, c'est dans un homme. Amen. Amen. Jésus-Christ, notre Seigneur, Amen. est la solution Amen. à tout le problème du foyer de foyer de l'humanité. Est-ce que vous comprenez Amen. de la mort, Amen. de la résurrection du péché, du pardon de ma vie donc de tout ce que vous pouvez avoir Amen. Dieu a trouvé quoi une rançon c'est à dire que pour toi mon frère pour toi ma soeur pour moi aussi mon frère et ma soeur peu importe le problème donc tout le problème effectivement que nous devions faire face Dieu l'avait déjà Amen. résolu parce qu'il se joue là à la croix de Golgotha. Okay, okay, okay, okay, okay. Tous tes problèmes. Oui, monsieur. Oui, madame. Tous tes soucis. Tout... Oui, ceci est 100% vrai. Les problèmes de loyer. Les problèmes de maison. Parce qu'il a dit Je suis l'alpha et l'oméga. Donc, tout ce qui s'est passé et tout ce qui doit se passer dans ta vie à toi, mon frère et ma soeur. Alléluia. Même le huissier qui viendra frapper chez toi, il le savait, monsieur. Exactement. Ok, ok, ok, ok, Nous sommes plus riches que vous ne l'imaginez. Et nous avons quelque chose de tellement particulier que le monde ne peut pas voir. Et que le monde n'a pas non plus. Vous savez ce que c'est C'est ça la <rire> chose, mon frère. Ce que toi, en tant que croyant, quand je parle de croyant, c'est des chrétiens, quand je parle des chrétiens, c'est des disciples du Seigneur, pas des églises. Toi qui as eu à pouvoir le recevoir. Qu'est-ce que nous entendons dans le livre de 1 Jean chapitre 4 Vous connaissez cela, je le rappelle c'est lui qui est en vous C'est lui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde bon la question pour savoir c'est que qui est donc en vous <rire> <rire> comme sa divine puissance nous a tout donné c'est contribuer à la vie à la pitié Afin que nous puissions devenir participants à la nature divine. Ça veut dire, mon frère et ma soeur, vous comprenez, vous suivez Que le Dieu qui a créé les cieux de la terre, c'est lui qui a la toute puissance de déployer tout ce qui est aussi sous, que ce soit dans, la, dans les cieux, sur la terre et aussi en dessous de la terre. C'est Dieu-là, il a trouvé une demeure. <rire> de tout le temps que les hommes ont existé sur la terre. Genèse, évidemment, avec tous les prophètes, c'est ça qui ont à Paris, comme vous le savez, Moïse et tous ceux-là, qui ont été tellement des grands prophètes. Effectivement, Dieu n'avait pas parlé. <rire> non. Dieu n'avait pas parlé. Il a simplement regardé, il a dit, faites ceci, on dit ainsi parle l'Éternel, effectivement. Mais quand Jésus-Christ... Nous, frères et sœurs, quand cet homme de Galilée, même lorsqu'il est dans toute son humilité, je l'aime, mon frère. Amen. Vous le voyez, on les voit descendre là vers Jean-Baptiste, effectivement, avec une tête comme ça, dans cette humilité, sans vouloir attirer l'attention des gens. Non, monsieur, tout simplement. Mais l'eau a bouilli monsieur. Les, les là, tout effectivement, tous les endroits. Mais ça, c'est coué. Même les rochers ont tremblé. Pourquoi Parce qu'ils ont réalisé que... Mais c'est Dieu lui-même tout a tremblé Et les gens ne comprenaient pas effectivement à tel point que Jean le Baptiste lui-même, ouais. <rire> oui, il ne savait plus quoi faire. Il dit, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et toi, tu viens à moi. Vous comprenez là, ce qu'il a dit effectivement, non Et puis vous avez entendu la réponse qu'il qu a donnée ouais. Laissons donc accomplir tout ce qui est juste. Même quand on a voulu le mettre dans une situation de pouvoir, lui dire que tu es le glorieux, alors tu peux faire. Non, il s'est laissé se soumettre à quoi À la parole de Dieu. Il dit parce qu'il a toujours été dit que la parole de Dieu vient toujours haut. Oh. Merci. Et non seulement cela, qui suis je Tu l'as dit toi-même, tu l'as dit que voici donc qui L'agneau de Dieu qui fait quoi Dieu soit béni. Dieu ouvre une nouvelle page. Hein? Parce que là-bas, dans l'Ancien Testament, le péché était couvert. Mais ici, là, on le voit venir. Non, Dieu soit béni. On lui dit l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. N'est-ce pas vrai? Et alors, effectivement, un agneau, on ne peut pas l'offrir sans qu'il soit... Voilà. Donc, il faut donc accomplir ce qui est conforme aux saintes écritures. Alors quand il est entré dans le zoo, c'est à ce moment-là que quelque chose s'est passé. Il est rentré dans J'ai vu les cieux s'ouvrir. Et j'ai vu l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe. Mais il venait vers qui Vers celui qui est dans le zoo. C'est à ce moment-là que Dieu a eu à pouvoir déployer son âme et ouvrir en disant, voici mon fils bien-aimé. En qui, moi, j'ai pris plaisir. Il n'a jamais dit ça d'Abraham, n'a jamais dit ça effectivement de Moïse. Jamais! Ni d'aucun prophète, monsieur! Mais là, il dit, mais, en qui j'ai pris plaisir de demeurer? Bien sûr que, les dieux du ciel, ils s'est déversés totalement dans cet homme qu'on voyait là, dans les eaux. C'est pour ça qu'on nous dit que toute la plénitude de la divinité était donc en Christ. Amen. Amen. Bon, maintenant, est-ce que vous suivez? Amen. Je dis bien que toute la plénitude. Amen. Quand on dit la plénitude, c'est la totalité. Amen! Amen! Amen! Exactement! Amen, amen. Donc, toute la plénitude amen, amen, amen. de la divinité. Oui, monsieur. Amen. <rire> Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Dieu te bénisse, amen. mon frère. Donc, tout ce qui est Dieu, oui, oui. gloire, mon Seigneur, amen. il s'est déversé dans un homme. non. Alléluia. Hey, Alléluia. Hey, Alléluia. Alléluia. Alléluia. Jésus est Dieu. Amen. Gloire Alléluia. à Jésus. Alléluia. Alléluia. Dans toute la plénitude, rien n'est resté. Et les gens, tous se déversé en Christ. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. C'est pour ça qu'on dit que tout a été créé par lui, par lui Amen. et pour lui. Amen. Oui, oui, monsieur, madame. <rire> Dieu s'est déversé donc totalement et pleinement en Christ. C'est merveilleux. Amen. <rire> Et c'est cet homme-là, quand il marchait sur la terre, c'est quand même extraordinaire, cette savez, c on nous dit que, pardon, on nous dit que, elle <rire> est donc venu chez les siens. C'est là, nous croyons en Dieu, chez les siens. Dieu est extraordinairement extraordinaire. Dieu a voulu réellement clé dans une personne dont tout le monde pouvait regarder et même pas réaliser qu'effectivement que là, Dieu s'y trouve. Vous savez que c'est comme ça que Dieu a toujours eu à pouvoir faire dans tous les temps. C'est pour ça que vous aimez trop Suivre des flashs, dit, il est fait comme ça, Et Dieu n'est pas comme ça. Non. Quand Dieu veut faire quelque chose, il est fait dans une simplicité. Juste, vous remarquerez, juste on revient un peu en arrière, je vais lire l'écriture. Euh, Moïse, il était devenu un déchet. Oui, en Égypte. On n'en avait plus besoin. Vous vous souvenez encore que c'est lorsqu'il a eu 40 ans qu'il a voulu aller voir ses frères. Il faut lire les écritures. Et là, il a trouvé un Égyptien en train de frapper un Juif, un Israélite. Vous savez ce qu'il a fait Il a frappé cet Égyptien. Il a tué parce qu'il ne pouvait pas accepter qu'on puisse faire souffrir cela, en fait. Et puis, quelques temps après, vous savez comment on l'a enterré, on l'a caché, le corps. Quelques temps après, il revient vers ses frères pour voit effectivement. Et ses frères étaient en train de se disputer, tous les deux. Puis il a dit, mais pourquoi vous disputez Nous, il ne faut pas. Et puis de toute façon, la situation que... Puis l'un dit, oui, mais qui t'a été chef parmi nous L'homme qui les a délivrés de ces, ces Égyptiens. Et puis il dit, mais tu te souviens de ce que tu as fait Tu as tué un Égyptien. Donc on va crier auprès de Pharaon que tu as tué un Égyptien. C'est comme ça que Moïse, leur frère, rejeté par l'un, il est devenu un paria. Dans chez les Égyptiens parce qu'on n'en voulait pas. qu'on a pris Chez ses propres frères, effectivement, si on n'en veut pas. Regardez bien, c'est comme ça que tu es Moïse. Si nous prenons Joseph. <rire> Joseph. Exactement. La même chose. Il n'a rien fait de mal. Mais ses propres frères n'en ont pas voulu. Ils l'ont jeté dans un trou et puis ils l'ont vendu comme esclave, effectivement. Sur le marchand qui payait, effectivement. C'est comme ça qu'on l'a amené donc en Égypte. On n'en voulait pas, en fait, rejeter par ses frères. Moïse aussi, la même chose. Il est bien. Mais qu'est-ce qui s'est passé Et Moïse. Et Joseph, les deux. Vous vous souvenez Dieu élève toujours. C'est pour ça qu'il ne faut jamais chercher à pouvoir vouloir impressionner. On n'a pas besoin. Gardez cela dans l'esprit, oui, ça ce sont les principes, comme vous le savez. Le peuple qui t'acclame aujourd'hui, tous ceux-là te disent que tu es le meilleur, tu es nous témoigne, demain. Ce sont les mêmes personnes qui vont vous vomir. Mmh, bien sûr. Jésus était acclamé quand il est rentré. Mais quand Ponce Pilate a posé la question. Voici Jésus. Et voici Barnabas. Hier, Jésus a bien fait pour eux. Il a multiplié le pain. Il a guéri les malades. Il a tout fait pour eux. Jamais aucun problème. Même les morts qui ont quatre jours, effectivement, qui étaient morts pourris, il a ramené les morts à la vie. Toujours fait du bien. Oui, mon frère. C'est ça le problème avec l'homme. On l'a acclamé, on l'a acclamé. Et quand maintenant, les uns se sont levés contre lui, les critiques sont entrées en route, effectivement, on penche plus facilement vers les critiques. Mais c'est ça le problème. Il suffit seulement qu'un sort ici qui puisse avoir là-bas, tout le monde va pencher. Qu'est-ce qu'on vous disait Parce qu'en fait, les gens n'ont jamais été spirituels. C'est ça le problème. Pour aimer. Vous savez, nous l'avons lu ici avec vous. Tu ne peux pas aimer ton frère ou ta soeur ardemment comme on nous demande effectivement, humainement parlant, tu ne peux pas le faire. Tu ne peux que le faire que si tu es né. Ah, ah, ah, ça c'est différent. Alléluia. Que Dieu te bénisse, ma belle et mes soeurs. 1 Pierre, chapitre 1, verset 23. Et on purifier vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère. N'est-ce pas vrai Aimez-vous ardemment. Pourquoi Parce que vous avez été régénéré non par une sémence corruptible, mais par une sémence un. C'est-à-dire par la parole de Dieu. Régénérer ça veut dire que vous êtes né de nouveau. Parce que quand vous naissez de nouveau... Et que vous comprenez qu'effectivement, qu il y a que ça, on ne peut pas vous le donner. Vous pouvez faire des exercices et tout ça. Et tout, sinon on peut faire. Je comprends, par exemple, je donne un exemple. Quand je dis toujours votre attention, c'est es toujours assis, il était Il dit, je ne peux plus vous occuper de vous. Parce qu'en fait, cette chose-là n'est pas en vous. Ce n'est pas moi qui dois vous dire, mais chacun de vous a senti que non, ici, c'est un moment, où je dois être très attentif. Est-ce que vous comprenez? Je c'est quelque chose en vous qui dit, non. maintenant, en tout cas, je dois même pas mais, je dois être attentif parce que quelque chose doit tomber dans mon cœur. Mais si vous êtes tout le temps gauche à droite, ce qui votre nature est comme ça. Donc, donc comprenons qu'il faut euh, cette nouvelle naissance qui fait que, à ce moment-là, les Seigneur dit, mais Je de votre corps. Le cœur de... Ce cœur qui murmure tout le temps, qui ne veut que soi. Vous vous souvenez dans, dans 2 Timothée au chapitre 3, il dit, sache donc que dans les derniers jours, il y aura des temps. Les gens seront égoïstes, blasphémateurs, ingrats, rebelles, religieux, rebelles à leurs parents, effectivement, fait, aimant plus le plaisir que Dieu lui-même. Et à l'apparence de la pitié, mais régnant ce qui en fait. Vous voyez que vous connaissez les Écritures. Vous dites, mais qu'est-ce qu'il dit Associe-toi à cela. Qu'est-ce qu'il a dit Oui. Bien sûr, bien sûr, parce que tu dois marquer la différence. Il dit, éloigne-toi. Donc, tu dois savoir que toi, tu ne peux pas associer les choses qu'il ne faut pas. Parce qu'il dit, quel rapport y a-t-il entre la lumière et. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Dieu te bénisse richement. Oui, c'est pas autrement. Non, non, non. Si tu es lumière, tu peux dans à ténèbres Oui. Ah, dans Genèse, chapitre 1. Oui, il y avait cette mélange. Alléluia. Mais maintenant, depuis que Dieu a parlé. Parce que Dieu t'a parlé. Dieu t'a parlé. Oui, mon frère et ma soeur. Quand Dieu t'a parlé, la lumière apparaît. Alors là, on ne peut pas rester là-dedans. Non. Les choses changent. Gloire à Dieu. Oui, monsieur. Vous entendez Il dit oui, oui, oui, n'est-ce pas C'est lui qui m'avait posé des questions, non Il dit, c'est pour ma vie. Vous savez ce qu'il m'a dit Il dit, pasteur, je vais être sûr et certain parce que c'est de mon âme. Et je te poserai des questions pour ce qui concerne effectivement. C'est pas qu'il nous dit, mais parce c'est mon âme, effectivement, chaque question, il a posé, pésé, il dit, parce que je vais prendre une décision. Alors, après cela, il me dit, je suis le dans les saintes écritures et puis il me dit, il dit, j'ai été dans, depuis des années dans un état comme ceci, Maintenant Dieu m'a ouvert les yeux. Maintenant j'ai vu la lumière. Et dit, pasteur, je vais te demander une chose. Je vais être vidé de tout. Donc je vais être rebaptisé. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'il dit que je n'ai connu que de ça quand j'étais jeune. On ne m'a pas toujours. Mais quand j'ai écouté, quand j'ai dit, mais il a quand même raison, puisque c'est dans la Bible. Mais le combat est là, parce que nous a enseigné comme ça, dis-moi. Alors j'ai dit, c'est pas moi qui convainc. C'est Dieu qui convainc. Et faire sauter quelqu'un dans un harassinement comme ça. On lui a dit comme on fait comprendre effectivement que Et, et tous tout un temps, de révélations, je ne vais pas dans le détail, mais, mais j'ai dit, mais mon Dieu, les gens sont morts. Bien sûr, bien sûr que moi. Mais quand le temps de Dieu arrive, comme je lui disais, dit c'est comme le petit aiglon qui était parmi les poussins, avec les côtes-côtes. Mais lorsque la maman aigle a simplement lancé les cris. On ne peut pas supplier les poules, les poussins de pouvoir rester dans les rangs. <rire> les poussins, c'est leur nature. Hein? Ils ont fouillé les poussins. Mais l'aiglon, qui pensait être un poussin, il a senti dans son intérieur quelque chose qui lui reste là. Pourquoi Parce que l'écrit était pour lui. C'est pour ça, frères et sœurs, vous voulez faire ce que vous voulez, vous êtes libre De faire ce que vous voulez, de manger à tous les ateliers que vous voulez, c'est votre droit. Mais l'aigle n'a pas cette bile là d'aller manger à gauche, d'aller manger à droite, de ceci et de cela, non. L'aigle cherche la nourriture plus. Voilà, comme tu l'as dit, ma soeur. Il n'a besoin que de ça. Ce que vous allez ajouter là, ça c'est votre droit, si vous voulez un peu ici, un peu cela. Vous savez, j'aime beaucoup le Seigneur, il, il n'oublie jamais personne. Mais il dit, mais chaque, mais chaque sémence, des voies pour sur son espèce. Donc, si tu as une nature, effectivement, elle doit se manifester. Tu veux manger à tous les rateliers, va manger. Même si on t'empêche, tu vas quand même y aller. Pourquoi tu as la nature d'un chien, en toi oui, Vous pouvez prendre un cochon vous mettez, bon, maintenant, trois cochons, je te lave, je te lave, je te mets, je te mets, veux je, veux, je veux seulement maintenant que tu manges avec les fourchettes. Amen. Tu tiens bien, tiens-toi bien, tu tiens. C'est comme les, les femmes qui ont des chiens. Oh, il ne veut plus que les chiens puissent manger comme ça dans l'assiette. Il veut le mettre comme ça pour qu'on lui mette quelque chose. Le chien, le chien est un chien. Il ne pourra pas devenir ton bébé. Oh, oh, oh c'est comme. Vous avez quand je disais, tu te rencontres parler. comme on dit, on parle, on me dit oh, il a maintenant un petit. Un an. Okay, oh, J'ai je, je fait tous ces vaccins. Et ça va, le bipon. J'ai dit, mais les, les museau du chien, c'est plein de saleté j'ai dit, on devient fou dans le monde et on, on, on se prend snob la, là je comprends pas que le snobisme c'est la folie ah ben oui, parce que quand on arrive à ce stade là ah ben on est vraiment quelqu'un qu'on doit enfermer dans un asile c'est pour ça que les asiles sont vides parce qu'on en fait sauter des fous et puis on leur donne des postes hein, pour C'est malade oui ça. que Dieu nous aide parce que bon, enfin Qu'est-ce que c'est vraiment le monde à l'envers en fait. nous, nous implorons la grâce de notre Dieu pour que le Seigneur nous aide, à ce que nous puissions être conscients des, des choses, effectivement, fait que nous sachions ce que Dieu est en train de faire pour nous. Ce que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes aux yeux du Seigneur. C'est nécessaire parce que si nous ne comprenons pas toutes ces choses-là, en fait, dans notre marche, effectivement, tous les jours, pourrons pas voir ce que tu es en train de pouvoir faire. Nous avons besoin, comme nous le disons tout à l'heure, effectivement, cet aiglon qui, qui a entendu donc le cri, qui a retenti, ça fait que dans son intérieur, ça a réveillé quelque chose là-dedans. C'est pour ça que le Seigneur a toujours eu à pouvoir dire, dit, je suis venu chercher mes brebis. Il ne pourra jamais chercher la brebis de quelqu'un d'autre. Vous pouvez être. Vous-même peut-être brebis de vous-même en tant que votre propre berger, et en même temps brebis de vous, berger de vous-même. Non, non, Mais il ne va pas vous chercher puisque vous êtes vous-même pasteur de brebis de vous-même. Mais lui, il cherche ses brebis. Alors comme vous le savez, une brébis, il sera toujours attaché à son berger. Il a confiance à son berger, il ne peut pas se débrouiller tout seul, vous le savez, effectivement cela. Donc c'est au berger que la brebis s'attache. Confiance qu'il va me conduire, et il nous conduira dans des verres pâturages. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Pourquoi j'ai dit, cela dit, mais regardez les tableaux que Dieu nous ouvre au-devant de nous, mon frère et ma soeur. Nécessaire quand nous parlons que une brebis. Et il a dit, j'appelle mes brebis par leur nom. Donc, il connaît donc ses propres brebis et qu'il est leur berger. Alors, quand, quand nous pouvons entendre une chose, comprendre effectivement, en rapport à, avec cela aussi, c'est pour ça qu'il a dit à, à Pierre, effectivement, quand Pierre a répondu, il dit, dit, euh, dit euh, sur cette révélation, je bâtirai mon Église. Est-ce que vous comprenez je bâtirai mon église. Et puis nous comprenons qu'effectivement, que si, quand même, il dit qu'il a une église qui lui appartient, alors il doit être un berger. Ben, les bergers, ce sont ceux-là qu'on appelle pasteurs. Donc il doit être un, un berger. Et alors il dit, je connais mes brebis Et je les appelle effectivement par leur nom. Et quand j'avance, mes brebis à moi me suivent. Or, nous comprenons comme nous l'avons entendu avec vous dans le livre de Éphésiens, chapitre 5, il a dit, « femme, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. » Parce que le mari est, est le chef de, de la femme. N'est-ce pas et le Seigneur, lui, il est le chef de son Église, qui est donc son. Voilà. Donc, nous comprenons que... Là, et puis nous avons dit une chose. C'est important. <coughs> que lui étant donc le chef, c'est-à-dire que le chef de l'Église, ce qui veut dire qu'il est la tête. C'est-à-dire que, donc, en tant que tête, le corps ne peut pas bouger sans la tête. Est-ce que vous suivez Amen. Nous entrons maintenant dans ce domaine du corps de Christ. Dans ce domaine où le Seigneur a dit Je restaurerai ce que les asiles, les Yelek, les Gazam, ainsi de suite, ont eu à pouvoir dévorer. Je restaurerai cela. Et vous voyez, mon frère ma soeur, et en tant que chef, donc la tête, donc le corps tout entier se soumet à cela. Et cela, nous le projetons maintenant à son église, c'est-à-dire à, à son épouse. Vous voyez comment on parle église, épouse. Donc, on nous fait donc la part des choses en nous disant, femme. Et puis on parle église. Soyez soumise à vos maris. N'est-ce pas Comme au Seigneur. Donc directement, le rapport entre femme, épouse, foyer, et puis Christ, église, sont mis en parallèle parce que plus bas on dit comme cela a été déclaré dans Genèse, effectivement, quand notre Adam a eu à pouvoir dire, voici donc celle qui est chère de ma chair. Et on pense là, on projette avec Christ et l'Église. Vous connaissez cela, non Amen. Éphésiens chapitre 5. Nous pouvons continuer en disant. Mais donc, Car nous sommes, rose de saison, chair de sa chair. Ça veut dire que de même que Ève était dans Adam. Même chose aussi pour l'église, effectivement, qui était donc en Christ. Ça veut dire qu'il n'y a aucun message qui peut faire de vous l'épouse. Parce que l'épouse a toujours été... Voilà, monsieur. Donc quand on vous dit, oh, si vous ne croyez pas, vous ne serez pas l'épouse, ne serez pas lever. Non, monsieur, le message ne fera jamais de moi l'épouse. Le message me montre que je suis l'épouse. Merci. La différence, monsieur. Bien sûr, madame. Le son est brisé. Que Dieu te bénisse. C'est quelque chose de tout à fait vrai. Parce que où était Ève Il était toujours dans Adam. Alléluia Gloire à Dieu. C'est pour ça que quand Dieu a créé Adam, il a créé aussi Ève dans la création originale. Sûr et certain. C'est la même image qu'effectivement qu'on nous donne effectivement pour l'Église. Alors, nous comprenons qu'effectivement, que la tête est très importante, effectivement, dans l'Église, parce que si le corps n'a pas de tête, alors ce corps ne pourra pas vivre, effectivement, aussi C'est-à-dire que ça ne pourra pas, parce que bon, ce serait un monstre en réalité. Vous voyez comment Dieu a exprimé les choses merveilleusement dans les scènes d'écriture dans le livre des Éphésiens, au chapitre 1. Il, il a, c'est tellement merveilleux que nous pouvons le lire avec vous pour que nous puissions toujours voir en rapport avec, euh, cette église en question et que nous comprenions aussi ce qu'il en est dans cela aussi. Ephésiens, donc au chapitre 1. Je pense que c'est cela. Oui, c'est cela. Ephésiens au chapitre 1. Il nous dit. Je vais commencer par un verset 3, puis je vais lire beaucoup. Hein, je pense que, ah, mais je ne sais pas si je prends plus loin. Ça va être beaucoup. Mais vous savez, ah, j'aime beaucoup Dieu. <rire> bon, vous permettrez, hein. Merci beaucoup, vous serez patients. Alors, verset 2 dit. Non, verset 1. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, aux saints qui sont donc à Ephèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Vous voyez où on nous place, hein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 Parce qu'en Christ il n'y a pas de malédiction mon frère En Christ il n'y a que la bénédiction Parce que là c'est la parole de Dieu C'est la volonté parfaite de Dieu Gloire à Dieu Là où il y a la volonté parfaite de Dieu Dieu bénit messieurs. Et si je suis en Christ C'est le lieu que Dieu a voulu que je sois Donc la bénédiction c'est pour nous C'est pour ça que Dans les champs tu seras béni Dans ton travail tu seras béni ah oui, tu seras toujours la tête hein, et jamais là. Voilà quand tu es en. Voilà le problème. C'est la vérité. Parce que mon frère et ma soeur, Christ a toujours été la tête. Si je suis dans lui, donc quand même, nous comprenons, on ne peut pas être la queue. <rire> C'est la vérité. Il a toujours dit. Il <rire> dit, je suis le premier et le dernier, l'alpha et l'oméga. En dehors de lui, il n'y a rien d'autre. Donc nous, nous sommes en lui. On a regardé bien. Il dit, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons comment Irréprochables devant lui. Donc vous voyez, cette sainteté n'a pas commencé aujourd'hui. C'est merveilleux. Hein? C'est en lui, en fait, parce que. Si nous sommes en lui, tout, vous savez, c'est quand même extraordinairement merveilleux de voir le plan. Voilà pourquoi le Saint-Esprit ne cesse de pouvoir, votre attention, insister sur l'évangile de Christ. L'évangile de Christ, c'est l'évangile de Dieu. Parce que, qu'est-ce que c'est que l'évangile en réalité Mais c'est ce qu'on appelle la bonne nouvelle. Est-ce que vous comprenez Mais nous devons comprendre qu'est-ce que cette bon, bonne nouvelle effectivement Elle nous annonce quoi okay, okay. Pas les exploits d'un certain monsieur d'une certaine personne, non, les exploits de celui qui a accompli parce que frères et sœurs, je ne sais pas si vous comprenez cela effectivement aussi, c'est nécessaire que nous comprenions ce chose mon roi, mon frère ma sœur parce que c'est nécessaire parce que posez-vous la question, j'ai toujours répondu, poser des mais dans le chapitre 5 d'Apocalypse on a posé la question mais mais qui est digne Donc, On a cherché quelqu'un que toi et moi, on pouvait élever tout le temps. Parler de lui et dire ses, ses exploits, comment il a été tellement grand, comment il a fait, comment il a même fait, fait ceci, que les oiseaux sont venus, je ne sais pas, les écureuils sont prêts. Je donne un exemple. Vanter les mérites de, de ce qui s'est passé, effectivement. Parce bah, que c'est important, mon frère. Parce que quand on peut même penser, même même les miracles, frères et sœurs, vous savez que Dieu nous aide, que nous puissions comprendre, ce que Dieu est en train de pouvoir faire quand on parle de la restauration, se redonner à l'Église ce qu'elle avait et ce qu'elle fait qu'elle soit ce qu'elle est. Amen. Vous vous souvenez de la nature d'Adam Vous vous souvenez de d'Adam Quand Dieu a créé Adam, qu'est-ce qu'il a dit Il a dit... Oui, oui, qu'il devait dominer. Donc, assujettir la terre et tout, en fait. C'est-à-dire que, quand tu domines, tu es le chef, non ben oui, donc, Et maintenant, il nous a montré que Dieu n'a jamais donné des noms aux animaux. C'est les propriétaires moi, je vais pas donner le nom à un chien de mon voisin. Non. Le voisin donner le nom à son chien. Il est le propriétaire. Alléluia. Dieu dit à Adam, le nous parce que tu es le propriétaire. Oui, monsieur. Oui, madame. Gloire à Dieu. Bien sûr, monsieur. Bien sûr, madame. C'est ça, le Oui. Frère, nous ne perdons pas notre temps. Un jour, nous partirons, messieurs. Alléluia! Nous rentrerons chez nous. Nous sommes des étrangers. On ne se plaît pas dans ce monde. Si tu te plais, c'est chez toi. Moi, je n'y plais pas. c'est pas chez moi. Ça, c'est une chose que tu dois ressentir. Le besoin de rentrer chez toi. Oui, nous Amen. sommes étrangers. C'est pour ça qu'on nous maltraite, le monde n'est pas chez nous. Amen. Nous avons un chez-nous. Alléluia. En oh, gloire à Dieu. Nous Amen. avons un chez-nous. Amen. Amen. Amen. Amen. Que Dieu nous aide, Amen. mon frère et ma soeur. Que, que nous comprenions, Dieu te bénit. que nous comprenions l'importance de recevoir pleinement cet évangile. Oh non. Et quand on sort, on dit Seigneur, merci. Merci pour ce que tu as fait pour moi. Merci ce que tu as fait de moi, Seigneur. Aujourd'hui, je n'ai plus la tristesse. Pourquoi je serai triste Parce que tu es venu pour que ma tristesse ne soit plus. Alléluia. Il est toi dit. C'est vrai mon frère et ma soeur, c'est nécessaire. Qui, par ses inquiétudes tu me l'as dit, tu l'as dit, mon frère, mon Seigneur me dit, mais parce que tu as tout accompli, tu me as même dit, mais regardez les oiseaux, ils n'ont pas les bras pour Alléluia. Alléluia. Mais votre Père Céleste, lui-même, il est nourri, mais vous valez-vous plus que les oiseaux? exactement. Les vêtements, Dieu connaît tout. Vêtements, chaussures, prends soin. Alléluia. Toi, occupe-toi simplement des problèmes du royaume. Pourquoi de soucis Il a tout accompli. Frères et sœurs, ce qui touche Dieu, c'est sa propre parole. C'est la sensibilité de Dieu. En toi, tu t'occupes de sa parole. Tu la sers ton, dans ton cœur. Frère et sœurs, les yeux de Dieu ne peuvent pas aller ailleurs. C'est pourquoi on nous dit l'ange de l'éternel Il campe pour tous ceux qui les craignent. Il les arrache aussi du danger. Oui, toi, occupe-toi de ce qui intéresse Dieu. Dieu va s'occuper de ce qui t'intéresse toi. Amen, amen. Merci, Seigneur. la nourriture n'est-ce pas que c'est Dieu qui l'a créé s'il a créé si c'est pour un but amen. il savait qu'on aurait besoin qui a instauré le mariage n'est-ce pas que c'est Dieu qui a instauré le mariage est-ce que vous comprenez amen. donc toutes ces choses dont on a besoin viennent quand même des dieux amen. ah bien sûr que oui c'est-à-dire que dans tous les domaines de notre vie il n'y a pas quelque chose qu'il a oublié Donc, il n'y a aucune chose qu'il a oublié. Maladie, par tes sûr. nous avons reçu la guise. Mon frère, ma soeur, même si ça dure 10 ans, que j'ai toujours la même douleur, je dirais gloire à toi. Parce que tu guéris encore. Oui, monsieur. Alléluia. Oui, madame. Même si ça dure 20 ans, je dirais gloire à toi. Je dirais, il guérit encore. Il guérit encore, oui, monsieur. Oui. Jésus elle est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Aujourd'hui encore, il guérit, monsieur. Alléluia. Gloire à Jésus. Oui, monsieur. Oui, madame. Les salamis dit mais j'étais loué tant que je vivrai. Oui, oui, monsieur. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur, ce que le Seigneur t'a donné est plus que la vie de la de ce monde, mon frère. Oui, il t'a donné la vie éternelle. Ça, il n'y a pas de maladie. La maladie à l'extérieur, mais à l'intérieur, c'est l'éternité. C'est le repos, monsieur. Oui, monsieur. Oui, madame. Oh, que Dieu nous aide, mon frère. Que Dieu nous soutienne. C'est pourquoi soutien malade. Reçois la guérison. Oui, monsieur elle est à toi la guérison c'est pour toi et sois là mon frère et sois là ma soeur parce que dieu t'a guéri déjà levez vous levez vous frère levez vous et la guérison recevez la délivrance recevez ce que dieu veut donner notre Père et notre Dieu, tu es le roi, sois béni mon roi, tu es le maître, mon béni, mon Père Dieu. Ce matin, nous avons besoin de toi. puis tu encore accorder la grâce, mon roi, parce que tu es vivant. Sois béni, sois glorifié, sois adoré encore mon roi. Tu n'as pas changé mon Père. Que les malades soient guéris. Qu'ils soient aussi délivrés mon Père. Seigneur, que les soucis ne soient plus paix, Que ton peuple soit heureux, qu'il soit dans la joie. Qu'il soit dans la joie. Sois béni, Père, et qu'il soit fort. Tu es le Dieu qui ne change point, mon sauveur. Oh, tu es roi. Tu es le maître, mon béni, Père, du puissant. Fortifie la foi de mon frère, la foi aussi de ma soeur, mon roi. Afin qu'il soit fort. Que la qualité Dieu soit entière, mon béni, mon Père, au oh, Dieu. Que ma soeur soit guérie. Que mon frère soit guéri. Qu'il soit béni. Qu'il reçoive la guérison, la délivrance totale, mon roi. Tu es le Dieu vivant, mon béni, mon Père. Oh, gloire à toi. Tu n'as pas changé, mon Seigneur. Sois béni encore aujourd'hui, mon béni, mon Père. Éclaire, soutiens, fortifie, mon roi. Oh Dieu, ravifie la foi de ton peuple, mon roi. Qu'il vive en vivant pour toi, mon béni, mon Père, oh Dieu soit délivré mon roi, qu'il en soit changé mon bébé de père. le bonheur nous accompagne mon bébé de père, oh Dieu, tous les jours tous les jours de notre vie mon bébé de père, oh Dieu qu'il n'y a plus d'estérile mon roi qu'il y ait des ventes fécondes, mon bébé de père, paix nous louange à toi, honneur à toi père, oh Dieu donne à ton peuple mon bébé de père, oh Dieu que ton peuple reçoive oh l'héritage de l'homme de ma père, oh Dieu qu'il en soit béni mon bébé de père. merci pour ta bonté. Merci encore pour ton amour et tes compassions, mon sauveur. Oh, nous avons besoin de toi. Il n'y a point de Dieu semblable à toi. Il n'y en aura jamais, mon mes Père. Tu es l'unique Jésus-Christ, mon roi. Tu es le seul, mon sauveur, qui parle et aussi qui accomplit Père. Le seul qui guérit aussi, mon roi. Alléluia. Louange au Seigneur Jésus. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la puissance, à toi la victoire, à toi l'autorité, à toi la domination, à toi la guérison, à toi la délivrance. Alléluia. Tu es roi, tu es Dieu, tu es le rédempteur, mon, bébé, mon père, c'est ton peuple, et ta parole est la vérité mon roi. Tu es venu, Père puissant, pour libérer les captifs, mon sauveur. Merci, sauveur. Merci au Maître Béni. Merci Père. Au-dessus des royaumes, au-dessus de toi, au-dessus des lèvres, que ce monde a connu par-dessus tout. Ce monde a connu par-dessus tous les trésors de la terre. Yeah